Salut et bienvenue sur ce nouveau tuto pour savoir si une musique est libre de droit ou pas Presque fiable à 100% Oui je dis presque parce que je suis pas sûr mais voilà Normalement c'est sûr Normalement Je Normalement Allez sur Youtube et cherchez votre musique Puis téléchargez-la de manière euh... Plus ou moins légale Avec le numéro 1 des convertisseurs Youtube Le lien est dans la description si vous voulez Puis convertissez-la en format vidéo Puis Publiez votre vidéo. Vous pouvez la laisser comme ça, on s'en fiche. Et surtout, avant de la publier, n'oubliez pas de la mettre en privé. Donc vous la publiez. Et si ça ne s'affiche pas tout de suite, vous attendez un petit peu, d'accord Et voilà Maintenant, vous vous faites bien baiser si vous mettez cette musique en ligne. Vous savez si elle est libre de droit ou pas.